Dans cette vidéo qui est la deuxième de la série sur Pong, eh bien, on doit faire trois choses. Premièrement, on doit ramener la vitesse de la balle à sa valeur initiale après chaque but. Deuxièmement, on doit améliorer la réactivité des raquettes, ce que l'on va faire en changeant la structure du programme. Et la troisième chose que l'on doit faire, eh c'est de proposer un manuel utilisateur pour dire comment jouer. Et ça, on va le faire avec un lutin ou un sprite et deux costumes.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 Voilà, alors amusez-vous bien avec vos copains, et puis comme c'est un jeu qui est sorti quand votre grand-père avait 20 ans, et eh bien vous pouvez aussi aller jouer avec lui. Pour continuer, eh bien, vous pouvez ou bien réaliser les extensions qui sont proposées dans le cours, ou améliorer votre code en créant vous-même des blocs, ce que l'on appelle des procédures ou des fonctions. Allez, à plus